Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément grand menu. On a déjà fait un joli petit parcours hein, en parlant de l'arrière-plan de, de cet élément et en parlant du bouton. Maintenant, quand vous travaillez avec euh, cet élément pour information, nous travaillons avec euh, l'outil cheetah euh, de, de la plateforme Budorôle pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est avec euh, cet outil qu'on fait la présentation. Ok. Donc maintenant euh, quand vous créez un menu. Votre menu, euh, sur votre menu, euh, il n'y aura pas qu'un seul bouton parce que le menu va permettre aux gens de naviguer sur votre site internet. Et éventuellement, vous avez plusieurs pages euh, sur votre site internet et vous aimeriez quand même que les gens accèdent aussi à ce genre de pages. Donc, normalement, vous devriez avoir plusieurs boutons. Pour créer un bouton, vous avez la, plusieurs possibilités. Euh, soit, donc on va cliquer, je clique sur un des boutons, euh, pardon, je vais cliquer plutôt sur l'élément. Euh, l'arrière-plan, hein, euh, donc le. le le Grand groupe de menu, je clique dessus et je peux cliquer juste sur un plus et j'ai créé un, un, un autre bouton. Je peux cliquer sur un plus et ainsi de suite. Vous allez remarquer que chaque fois, c'est on va dire c'est des boutons, hein, c'est des boutons vierges quelque part que je suis en train de créer parce que euh, il faut que je recommence le travail que j'ai fait ici et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie que tous mes boutons se ressemblent et que je n'ai pas à refaire tout, tout le travail. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer nos, nos boutons vient de créer on les supprime ok supprimer ça donc au lieu de, de, de créer de nouveaux boutons à partir du plus on va cliquer plutôt sur un bouton existant et on va le dupliquer donc c'est ça qui c'est ça qui est bien comme ça on, on répète notre travail ok bon, maintenant il se peut que vous travaillez que vous dites tiens au final là, je vais avoir plusieurs boutons donc je vais dupliquer tout ça encore dupliquer plus là. je vais avoir plusieurs boutons et euh, ma, euh, mon menu n'est pas assez grand. Ça peut arriver. Dans ce cas, ce que vous faites, je, au lieu de... Pardon, là, si je fais ça, vous voyez, c'est exactement la même chose. Mais si je commence maintenant à agrandir mon menu, vous voyez ce que ça fait. Le conteneur se retrouve au milieu, etc. C'est assez embêtant après pour aller régler au, mini, au, au millimètre près. Ce que moi, je vous conseillerais de faire, euh, c'est ça. C'est plutôt... On va supprimer tout ça. On supprime tout ça. Oui, supprimer. Oui, supprimer. Oui, supprimer. C'est de dimensionner d'abord, en fait, votre votre grand menu comme vous avez envie de l'avoir au final. Une fois que vous avez la, la, la dimension, là, vous commencez à... Euh, on va aussi régler celui-là parce que ça, ça s'est modifié. On va aller dessus. Taille. On augmente sa ça, ça largeur. Et on augmente un peu plus millimètre ok donc une fois qu'on a la taille qu'il nous faut là on a on a le bouton comme on a envie de l'avoir là on peut commencer à le dupliquer donc si je duplique ça par exemple là, vous allez voir que je dois avoir exactement la même chose ok donc si j'en duplique plusieurs fois ce soit exactement le, la taille du conteneur sera toujours la même chose et le type de bouton aussi soit pareil maintenant après je peux aller dessus et juste changer juste changer le le, le titre hein, au lieu que ce soit accueil je vais aller hein, je vais mettre euh, plutôt euh, service hein. un service par exemple ok donc du coup j'ai changé mon titre ça c'est des choses c'est ce que je vous conseille quand vous quand vous allez euh, vouloir euh, créer plusieurs boutons sur le, votre grand menu pour que tout est que vous avez les boutons de même de même dimension donc euh, on peut continuer on peut continuer à, à dupliquer plein selon le nombre dont on a besoin okay. on peut avancer comme ça et chaque fois à chaque fois vous allez remarquer que c'est exactement la même chose du moins au niveau de la dimension du conteneur on se retrouve dans une prochaine présentation euh, pour vous parler de la suite comment est-ce que vous ramenez des éléments hein, sur euh, votre conteneur Comment est-ce que vous organisez tout ça On en parlera dans une prochaine présentation. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site web. wde.fr. Une fois que vous êtes dessus, scroller vers le milieu de la page et vous aurez un bouton « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus. Et vous créez votre compte gratuit. Et sur le compte gratuit, vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet. Si vous avez des questions, sachez que vos questions et remarques sont les bienvenues. Et aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. En tapant agence web AW2. On se retrouve dans une prochaine présentation pour parler encore de création de sites web. Bye bye.